C'est Winman, content de vous voir, euh, vidéo de ma floraison qui s'achève. On est rendu à la neuvième semaine de floraison terminée. Deuxième semaine que je ne donne plus d'engrais, je donne seulement de l'eau. Donc deux semaines de leaching, il me reste seulement une semaine. Il y a deux plants présentement que je considère prêts à couper, c'est les deux Gorios Ghettos, les deux plants qui sont mauves, mais il euh, faut que j'attende les autres plants. Euh, les deux Gorios-Geros, quand on regarde les trichomes avec un microscope, euh, la moitié sont bruns. Donc, euh, c'est sûr que les cocottes en dessous, ça c'est les cocottes du dessus, euh, toutes les cocottes du dessus, là, sont prêtes. Mais les cocottes en dessous, là, les trichomes, sont beaucoup plus blancs. Il y a moins de trichomes bruns. Mais il faut que j'attende. Il faut que j'attende que tous mes plants soient prêts euh, pas mal en même temps parce que je vais faire sécher mes plants dans ma tente. Donc, kit. Euh, à perdre un peu là, euh, de trichombe, pas de trichombe, de THC, euh, quitte à perdre un peu de terpènes avec les deux gorillas ghiddos qui sont déjà prêts. Parce qu'on sait que si on attend trop longtemps avant de couper les plants, euh, ce qui va arriver, c'est que c'est le, les cannabinoïdes, le THC, le CBD, et puis euh, les terpènes, les arômes, le goût, mais ça va s'en aller en diminuant si on attend trop longtemps et puis qu'on ne on coupe pas ça à sa pleine maturité. Euh, on va perdre la qualité. Gelato Mint, c'est revenu dans quelques SQDC. Euh, il y en a plusieurs là, hier, il y en avait, qu'il n'y en a déjà plus aujourd'hui. Mais il en reste encore. Allez voir ça, Gelato Mint, mon cannabis préféré, la SQDC, la marque Tribal, compagnie Canara Biotech. On va voir les plants. Il y a beaucoup de feuilles jaunes. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'engrais dans la terre que la plante commence à se consommer elle-même. Donc, quand on regarde le Super Skunk White Widow, j'ai peur qu'il mange des cocottes euh, qui soient cannibales. Hein, qui se mange lui-même parce que là, il n'y a plus de de feuilles. Toutes les feuilles sont pas mal jaunes du Super Skunk White Widow. Euh, je ne sais pas si on va attendre une semaine complète. Peut-être qu'on va peut-être attendre 4-5 jours. On va voir. Je commence à être impatient. Je commence aussi à être un peu stressé, anxieux pour la période suivante. Parce que ce n'est pas terminé. C'est la période la plus importante, la plus critique. La période du séchage. Il faut sécher nos plants de cannabis. Moi, je vais faire ça la tête en bas. La tête en bas. Euh, on va faire ça un dry... Un dry... Euh, Trimming, pas un wet trimming, on va pas couper le cannabis, les feuilles, quand il va juste venir d'être coupé, on va attendre qu'il sèche, après 12-14 jours, on va trimmer toutes les feuilles de trop à enlever. Donc, faut, euh, je vais avoir un humidificateur, un déshumidificateur, euh, je vais vraiment regarder le taux d'humidité, il faut vraiment que ça dure 12 à 14 jours. On va essayer de garder ça là, à 55 Je vais refaire mes devoirs encore pour être bien sûr que c'est 55 Mais il faut vraiment, vraiment euh, que ça prenne du temps avant de sécher. Sinon, ça va goûter le fameux foin. Hein? On pense un peu que peut-être certaines compagnies à la SQDC qui ont fait sécher leur cannabis peut-être trop rapidement. Donc, euh, on va aller voir ça. Il euh, y aurait peut-être les deux « perps » qui euh, sont les moins avancés. Quand on regarde les tricônes, ils sont plus blancs que les autres. Il n'y a aucun brun. Euh, encore beaucoup de feuilles vertes, donc euh, il reste peut-être un peu de nutriments dans la terre. C'est bon signe pour la dernière semaine. Mais euh, donnez-moi des conseils. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de 55 pour l'humidité, pour la période de séchage et, euh, vraiment hâte de voir la quantité, la qualité, les arômes. Est-ce que ça va changer? Euh, peut-être le Zombies Giddles s'en va vers le mieux. Puis, je savais pas trop vers quel goût s'en irait. Peut-être un petit goût sucré, mais il y a peut-être un petit goût euh, sucré, euh, diesel, un petit goût gazi là, en arrière de ça. Donc, euh, peut-être je suis positif avec le Zombies Giddles. Les deux perps, sont le sait. Un, c'est le raisin. L'autre c'est la lavande. Euh, Gorios Giddles, les deux, c'est cariophyllène sucré. Mais Boba CBD, il un qui goûte pas grand-chose. L'autre, l'autre boba CBD, euh, ça va être un bon boba couche. Un bon petit goût de couche. Euh, le White Widow plus un goût là, surette, là, de surette de vomi. Dégueulasse. Et puis, euh, les deux mini coucheux-couches, ils vont être très bons, mais ça, euh, je les connais déjà. J'ai déjà une plante mère, donc euh, c'est <coughs> pas une surprise pour les coche couches Ça ne sera peut-être pas là une super euh, belle fino euh, hunt hein? ça ne sera pas une belle chasse au phénotype. Il n'y aura pas un, un plan particulier que je vais tomber en amour. Euh, j'ai 100 là, présentement, puis il n'y en a pas un qui se démarque vraiment. Là, celui qui se démarque le plus, c'est un, un produit CBD, le beau beau CBD. Euh, mais le taux de THC va être environ 8. Donc, euh, ce n'est pas avec ça qu'on va buzzer fort, c'est plus pour relaxer. 10 de CBD, 8 de THC. Mais je pense qu'il va goûter très, très, très bon. Bon, ben, je vais finir mon gelato tranquillement. Et puis, je pense qu'on va aller voir ma et puis, il va rester seulement une semaine avant qu'on coupe ça. Je commence à avoir un peu, là, le euh, de la peine, là, de couper ça. C'est quasiment des animaux, là. Euh, je connais par cœur, ces plans là euh, C'est mes bébés, hein. Donc, euh, j'ai la misère à croire que je vais en avoir d'autres. Puis que je vais les connaître autant que, ah, lui, il pousse plus vite. Ah, lui, il boit moins d'eau. Euh, parce que là, c'est ça qui se passe présentement. Là, je, je les connais toutes, là. Tout par cœur là. Euh, Au début, là, euh, il fallait que je lise le nom pour savoir quel qui était lequel. Maintenant, je sais que le Gorios Ghiddose numéro 1, c'est celui-là. C'est Sativa. Le Gorios Guiddose numéro 2, c'est l'indica. Les deux bobocus CBD sont très faciles à reconnaître. Le numéro 2, les cocottes sont géantes. Le numéro 2, le numéro 1, les cocottes sont petites, mais elles sont super belles. Donc, euh, je les connais vraiment, ça va me faire quelque chose découpé. Puis j'espère que je ne vais pas scraper ce séchage. Donne un pouce à la vidéo, abonne-toi. Va voir mon Instagram, il euh, y a des photos un petit peu plus avancées dans le temps avec l'Instagram. Weed Indicaman, tous les liens là, sont en bas dans la description. C'est un bijou aussi, il y a 25% de rabais en bas. va voir ça et euh, toutes les informations sont là. Alright, on va aller voir ça tout de suite. Et voilà le résultat là, de ma plantation après 9 semaines de floraison. Tente de 4x4 avec une lumière de Spider Farmer, la SF4000. Excellente lumière, ça chauffe beaucoup, il y a un dimmer, on peut changer l'intensité. grosse lumière. Donc, on va aller voir les plants un par un. On va aller voir le plus petit, euh, le Gorius Gettles. Le numéro 2. Il est prêt. Les tricônes sont bruns. Les cocottes sont très dures. Mauves. Quand on regarde en tour, les cocottes sont plus vertes. Les cocottes en dessous, les tricombes sont moins bruns. Ils sont beaucoup plus blancs, les trichomes. J'ai regardé les tricombes avec euh, ma petite loupe. Donc ce plan là ici, là, Gorios geddos, il sent dégueulasse. Euh, les cocottes sont incroyables. Euh, Ils sont vraiment incroyables les cocottes. Mais un goût de sucré, là vous allez me dire sucré, c'est très bien. Mais Karyophyllene, là, euh, ce serait le numéro 1 chez Tweed. Ce produit-là, ça euh, serait aussi le numéro 1 chez Houseplant. Euh, c'est quand même des belles cocottes de qualité, là. vraiment, vraiment, vraiment. Ici on a le, le Zombies On pour voir les feuilles là, ils sont jaunes, il n'y a plus d'engrais dans la terre. Donc c'est pour ça là que il prend tout ce qu'il peut, là, il prend euh, tous les, les nutriments qu'il a en, en lui pour survivre, parce que là il n'y a plus de nutriments en terre, je lui donne seulement de l'eau. Les cocottes sont un peu molles euh, avec les Zombies Gittles, là. je trouve ça un petit peu décevant, que les cocottes soient mo molles. Donc à l'intérieur, les cocottes sont plus vertes. Beaucoup de misère avec le zombie. Ça aurait été euh, le seul plan là, qui m'aurait vraiment fallu un scrog. Euh, ça n'a pas de sens. Là. Il a trop poussé et je, Vraiment, j'aurais eu besoin d'un scrog pour le zombie's ghettos. Toutes les autres plans, j'ai quand même eu le contrôle avec euh, mes cocottes, mes tiges coucheux couche lui est incroyable il sent très bon ils sont très petits j'en ai deux là lui là toutes les feuilles sont vraiment vraiment jaunes là euh, vraiment prêts à couper les couches couche dna génétique j'ai une plante mère de ça ils sont très très bons, euh, très très goudi et zèle. Les cocottes sont molles je comprends pas pourquoi ils sont molles boba cbd les cocottes sont vraiment géantes euh, grosse cocotte là, comme des grosses balles de golf mais je l'aime pas, celui-là il goûte à rien Boba Couche CBD euh, numéro 2, euh, goûte à rien grosse, grosse, grosse, grosse, grosse cocotte énorme, balle de golf si on va à l'autre Boba Couche CBD là, lui il est incroyable là, vraiment là, euh, 3A+, là, vraiment, vraiment euh, très impressionnant, il sent très bon on peut voir les Foxtel aussi, là, voyez où il est et genre de corne, là, c'est incroyable, là. Dans une semaine, là, il va être vraiment incroyable. Boba couche CBD, là. Vraiment pas fort, seulement 8% de CBD en général, 10% de CBD. 8 THC, 10% CBD en général, en moyenne. Mais les cocottes sont vraiment très belles, là, avec des... Des, des foxtels, là. C'est carrément des, des foxter qui, qui poussent je pense, là, en... Dernière semaine comme ça là regardez ça là. ensuite on a l'autre gorios guttos ils poussent vraiment en sativa les cocottes sont bizarres là euh, je sais pas ce que ça va te donner mais ils goûtent aussi sucré avec carioflin épicé dégueulasse j'avais beaucoup d'espoir en eux très beau au départ là mais ça sent pas bon ça sent pas bon, ça sent pas bon. Les Gorillas Giddles, ça sent pas bon. Ah, oh, un qui sent pas bon, le White Widow Super Skunk. Les cocottes ont euh, beaucoup grossi dans la dernière semaine. Beaucoup grossi, les cocottes du White Widow Super Skunk. Ça sent surette, vomi. J'espère que dans le séchage, puis dans le... Eh, seigneur, l'autre étape, là... Mais yes, seigneur, le, le kakouka. J'ai un maudit blanc de mémoire. J'ai un blanc de mémoire. Euh... Merde, ça se peut pas. Le curing, le curing. J'espère que dans le curing et puis euh, pendant le séchage, cette surette-là va changer en citron pour un super skunk. Mais on va voir. Alors, il reste les deux perps. Les deux purps sont incroyables là, vraiment très belles cocottes, si on oublie les poils de chat, c'est vraiment euh, de très très très très très, très belles cocottes. L'un goûte la lavandre, et puis l'autre, euh, regardez ça, les foxtels bizarres là, c'est, ça c'est super plein de foxtelles, là, ça n'a aucun sens. Euh, l'autre, il goûte le, le, le raisin. Ça, les foxtelles, c'est pas son bois là. Donc, euh, il fait chaud en dessous de la lumière. Fait très chaud, très chaud. Donc je suis quand même très fier, euh, quand même très fier là. J'ai même pas calculé le nombre de grammes. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Mais euh, faut pas lâcher. Faut vraiment euh, s'occuper vraiment là, de l'humidité pendant le séchage. Je suis vraiment stressé. Vous le voyez dans ma voix C'est euh, tout ça va être gâché si le séchage est fait trop rapidement. Et puis, euh, ça, ça, ça va juste être, euh, ça va juste être des, des gens qui fument du tweed qui vont être capables de fumer ça si le séchage est, est mal fait. Donc, euh, donne un pouce, abonne-toi. Abonne-toi à YouTube. Euh, abonne-toi sur mon Instagram. Tous les liens sont en bas. Et euh, on se revoit très bientôt là, dans une prochaine vidéo. Ciao la gang!